énervé, mais alors très très énervé. Et pourquoi je suis énervé Parce que Jean mis est énervé. Et pourquoi Jean mis est énervé Pourquoi et ben à cause de la taxe carbone, du malus écologique, du gros cylindrique des jours paires, des jours impairs. Je nique. Rien. Mais ce que je voudrais c'est qu'on arrête de polluer autant stop la pollution stop comme ça on arrêterait aussi de taxer parce que sinon mon Jean-Mi on me l'énerve mais beaucoup beaucoup trop on me l'énerve beaucoup trop et qui sait qui va le calmer Jean-Mi qui sait qui va le calmer alors moi la pollution moi, ça me ressort par le nez les oreilles le nez les oreilles partout là ça me ressort partout partout I not sure